a letter of any kind, une lettre, a mailbox, une boîte aux lettres. The man who delivers letters, the mailman or postman, le facteur. To deliver letters, distribuer des lettres. The le facteur won't give une lettre to just anyone in the street, à n'importe qui dans la rue. He delivers, he distribue des lettres de porte en porte, from door to door. The word for someone, quelqu'un. To send a letter, envoyer une lettre. Vous cherchez quelque chose? Oui, ma lettre. Est-ce que vous avez vu ma lettre? Est-ce que j'ai vu votre lettre? Non, monsieur, je n'ai pas vu votre lettre. Pas encore. Pas encore. Pas encore. D'abord, j'ouvre la boîte. Ensuite, je sors les lettres. Vous sortez les lettres? Il y a des lettres dans la boîte? Oui, il y a des lettres dans la boîte. C'est pour cela qu'on l'appelle une boîte aux lettres. C'est plein de lettres. Beaucoup, beaucoup de lettres. Moi, moi, j'ai seulement une lettre. Seulement une lettre? Oui. C'est la seule lettre que j'ai. Oh, Est-ce que ma lettre est ici? Oh! Oh! Écoutez, monsieur, moi, je suis un facteur. Oui, un facteur. Et je ne donne pas les lettres comme ça à n'importe qui dans la rue. Je distribue des lettres de porte en porte. De porte en porte? Oh, vous allez distribuer ma lettre à ma porte? Oh, si quelqu'un vous a envoyé une lettre, oui, je vais vous la distribuer chez vous, à votre porte. Oh, pauvre monsieur le facteur, personne ne m'a envoyé de lettre. Hein? Mais, mais, vous avez dit que je, je cherche ma lettre à moi, que j'ai perdue. Une boîte aux lettres, a mailbox. Un facteur, a mailman. Distribuer, to deliver. Envoyer, to send. The word for the mail, or the post in general, le courrier. A postage stamp, un timbre, or un timbre poste. To stick a stamp on a letter coller un timbre sur une lettre. Il y a means there is. The way to say there was, il y avait. The right street, la bonne rue. Or the right address, la bonne adresse. I don't know the postal code. Je ne connais pas le code postal. Vous avez perdu une lettre dans le courrier. Dans le courrier? Est-ce que vous avez mis un timbre? Un timbre? Oui, monsieur. Un timbre. Est-ce que vous avez hein, hein, collé un timbre sur votre lettre? Eh bien, non, je n'ai pas collé un timbre. J'ai collé la lettre. Est-ce qu'il y avait la bonne adresse, au moins? La bonne adresse? Oui, la bonne adresse. Le nom de la personne. Le nom de la personne, oui. Le numéro de la maison. Le numéro de la maison, oui. Le nom de la rue. Le nom de la rue, oui. Le nom de la ville. Le nom de la ville, oui. Le code postal. Le... Non, je ne connais pas le code postal. <rire> Évidemment. Mais je connais l'adresse. J'ai la bonne adresse. Oh. Le nom de la personne, c'est Sol. Le... La maison, c'est la maison de Sol. La rue, c'est la rue de Sol. Et la ville, c'est la ville de Sol. Oh. Alors, vous savez envoyé une lettre à vous-même. Le courrier, the mail. Un timbre, a stamp. Coller, to stick la bonne adresse, the right address, to mail or post is the same, poster, j'ai posté la lettre, I posted the letter, I feel like doing something, j'ai envie de faire quelque chose, I don't feel like doing something, je n'ai pas envie de faire quelque chose, to waste my time, perdre mon temps, literally, to lose my time, I think, je pense, I thought, je pensais. I thought it had fallen on the ground. Je pensais qu'elle était tombée par terre. Mais non, je n'ai pas envoyé la lettre à moi-même. J'ai perdu la lettre. Qu Est-ce que vous avez mis votre lettre dans la boîte aux lettres? Ah, c'est là qu'il faut mettre les lettres. Oui. Oh, je comprends. Mais non, mais non! Pas ces lettres-là. Votre lettre, est-ce que vous l'avez mise dans la boîte Euh, non. Hein Vous n'avez pas posté votre lettre Non, je n'ai pas posté ma lettre. Alors, où est-ce que vous l'avez mise Je l'ai collée sur mon manteau. Vous avez collé la lettre sur votre manteau Oui. Elle était là derrière. Écoutez, monsieur, moi, je suis un facteur et je n'ai pas envie de perdre mon temps avec quelqu'un qui colle les lettres sur son manteau. J'ai trouvé! J'ai beaucoup de lettres à distribuer! Oh, regardez! J'ai trouvé ma lettre! C'est ma lettre! Je pensais qu'elle était tombée par terre. Elle était seulement tombée dans ma poche. Poster, to post or mail. Je n'ai pas envie de. I don't feel like. Perdre mon temps, to waste my time. Je pensais, I thought.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 Moi, je suis un facteur, et je n'ai pas envie de perdre mon temps avec quelqu'un qui colle les lettres sur son manteau. Oh! Oh! J'ai trouvé! J'ai beaucoup de lettres à distribuer. Oh, regardez! J'ai trouvé ma lettre! Ah. C'est ma lettre! Je pensais qu'elle était tombée par terre. Elle était seulement tombée dans ma poche.